Música Ben Pierre Mainville alors, euh, di di directeur d'usine je, je vais m'appeler comme ça ou collaborateur euh, je, je, le, en fait l'ancien titre c'était directeur d'usine on, on va le dire comme ça euh, mais euh, je suis un, un gars d'équipe je suis un gars qui croit beaucoup envers, en les employés euh, et probablement que c'est pour ça aussi que ce virage-là le virage qu'on qu a décidé de prendre dans l'organisation est tellement prenant pour moi le me joue d'un trip parce que c'est quelque chose dans lequel je crois énormément est, on est loin du modèle traditionnel vraiment loin on fait confiance aux gens, avec tout ce que ça peut comporter là, comme, comme risque et fait bénéfique, là, parce qu'évidemment il y a des risques à tout ça, là, puis il faut, faut, faut être capable de se retenir comme gestionnaire aussi, voire plus comme des professeurs, comme des coachs, comme des conseillers. Euh, je, me laisse, je me laisse toujours, les, les gens l'équipe m'accordent un droit de veto, alors j'ai le droit, moi, dans, le, dans notre transition, euh, de réagir de façon plus traditionnelle si je vois quelque chose qui, qui s'en va un peu croche euh, ben, je peux réagir, je peux provoquer des choses je peux forcer des réflexions euh. et puis si, je pense que c'est correct dans un virage comme ça, les gens on leur demande de prendre des décisions, puis c'est des gens à qui on ne demandait pas de prendre des décisions avant et puis c'est plus que prendre une décision, c'est prendre une décision pour eux, mais c'est prendre une décision pour l'équipe aussi, puis euh, toujours orienté vers notre client alors ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde de, de, faire, de faire ça dans là mon droit de l'auto que je me suis accordé, puis que les gens m'ont accordé, je l'ai proposé, puis les gens me l'ont nettoyé. Alors, puis depuis, depuis qu'on a pris ce virage-là, c'est vraiment extraordinaire tout ce qui se produit dans l'organisation. D'un, ça enlève un poids énorme sur le poids des gestionnaires. On peut imaginer qu'avant, tout reposait sur les épaules du gestionnaire, du superviseur ou du, ou du directeur.